C'est toujours un uh, honneur pour moi d'être là et un privilège aussi de pouvoir retrouver les frères et les sœurs qui sont venus des différents endroits et aussi de pouvoir avoir cette communion ensemble. Comme le pasteur, comme le dit le l'homme ne va pas de seulement, de la parole du sort de la bouche de Dieu. C'est à cela aussi que nous nous approchons davantage et nous sommes rassemblés en Je voudrais d'abord remercier le pasteur, notre précieux frère Daniel, pour bon, hein, aussi l'invitation, aussi le privilège qui m'accorde, aussi de pouvoir tenir ici devant vous et de pouvoir aussi partager avec vous ce si que nous pouvons entendre. Dieu bénisse aussi notre précieux frère Christian, Dieu bénisse richement, et d'avoir aussi connu aussi notre de pour que nous puissions être la prison du Seigneur c'est toujours un souvenir, mais aussi à nos frères et sœurs qui sont venus de loin comme des prêtres. Nous prions que les Seigneurs vous bénissent. Comme aussi le sœur l'a dit, c'est toujours un moment merveilleux de euh, se rejoindre. Parce que nous ne savons pas jusqu'à quand nous aurons des occasions. Pour ça. Oui, bon. ça, quand nous avons cette possibilité, c'est toujours l'occasion de, de nous rassembler. Puisque nous voyons comment les saintes écritures, les prophéties bibliques qui ont été données s'y annoncer euh, depuis les temps anciens, nous montrons en réalité comment les choses seront ici dans ce temps dans lequel nous nous trouvons ici. Et connaissant ce sujet, parce que le regard effectivement sur ce qui se passe, ce que le Seigneur fait, nous devons être de ceux-là qui ont l'empressement de pouvoir se retrouver chaque fois que l'occasion nous évolue, parce que nous savons que, réellement que des choses vont se passer dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit les cieux et la terre passeront, Amen. les paroles passeront. Amen. Votre conscience d'une chose, ce coeur, la chose qui reste valide, qui est aussi stable, effectivement, c'est ce que Dieu a déclaré. C'est pour ça que nous avons cette joie quand nous pouvons nous retrouver ensemble. Et les Saintes écritures le disent le Seigneur l'a lui-même dit aussi déclaré là où deux ou trois sont ensemble en son nom, il est réellement au milieu de nous. C'est pour ça que lorsque nous nous retrouvons ensemble, nous devons aussi dans cette attitude que le Seigneur, notre Sauveur, il est vraiment fidèle à sa parole, il tient aussi à ses promesses. Il a dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Amen. Il n'abandonnera pas les siens, aussi longtemps que nous ne l'abandonnerons pas non plus. Lui, il tient à ses promesses, il tient à sa parole. C'est pour ça que nous, lorsque nous nous rassemblons aussi, nous avons ce désir de pouvoir nous rassembler. Conformité à sa parole, selon sa volonté à lui, concrètement, s'il lui aussi trouve plaisir d'être aussi parmi nous. Nous ne devons pas marcher comme les païens qui n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Nous devons marcher effectivement comme les croyants auxquels Dieu a accordé la grâce de pouvoir d'abord le connaître effectivement et de pouvoir aussi savoir effectivement comment l'adorer et comment aussi le servir parce que. Il n'est pas un homme pour qu'il soit servi par de d'hommes, il est Dieu. nous devons réellement aussi réaliser que c'est un Dieu qui aime être servi, être aussi adoré. C'est pour ça qu'on nous dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Il faut que nous soyons conscients que c'est cela que le Seigneur veut. Nous n'adorons pas quelque chose, nous n'adorons pas une image, nous n'adorons pas effectivement une idéologie, quelque chose comme cela, comme le parti politique, mais nous, nous adorons un Dieu vivant. Amen. Et puis ce il est vivant, c'est que nous savons aussi qu'il parle. Et quand il parle, effectivement, lorsqu'il dit, la chose doit arriver, et quand il ordonne, elle doit aussi exister. Amen. nous c'est toujours rare de pouvoir savoir que Dieu, dans les temps passés, a eu à pouvoir parler, et aussi, dans les temps présents, il continue à pouvoir parler aussi. C'est pour ça que les Écritures nous disent, c'est peu que, Autrefois, et à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais Dieu, dans ces temps-ci, nous a parlé par le Fils qui demeure, effectivement, aussi comme les saints Écritures le disent, le même guerre aujourd'hui et éternellement. Mon frère, nous l'a dit tout à l'heure, effectivement, que lorsque nous sommes venus c'est vrai que nous avons rencontré les Amothéas, les Amothéas en fait de la route fermée. C'est parce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui et les gens sont donc en congé et que bon, ils ont donc de festivités, et ces festivités effectivement sont en réalité liées à ce qu'on appelle la Pâque, effectivement, comme aujourd'hui, effectivement, dans tous les endroits, dans les pays, je pense, mais dans tout le pays, on appelle le pays chrétien, on donc ce qu'on appelle la Pâque, Il fait qu'effectivement que les gens se retrouvent effectivement et se rassemblent aussi pour commémorer effectivement cet événement. Mais Toujours très important pour nous de comprendre les choses qui concernent Dieu, parce que nous ne nous sommes pas appelés à pouvoir servir Dieu sans vraiment connaître les choses de Dieu. Nous sommes appelés à pouvoir connaître Dieu et les servir de la manière dont tu voulais qu'il tu veut tu veux qu'il soit servi. Parce que nous devons être certains de ce que nous faisons pour Dieu, parce que. La certitude ne vient pas de nous, la certitude doit venir de ce que Dieu nous a dit, comment faire les choses. Amen. Alors certainement, quand on pose la question aujourd'hui aux gens, qu'est-ce que c'est que la Pâque, effectivement, parce que c'est presque partout aux informations, vous aussi donc, vous êtes donc informés au courant, effectivement, qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le lundi de Pâques. Mm -hmm. Et quand on se pose la question, on pose la question aux gens, qu'est-ce que c'est que la Pâque vous remarquez très bien que les enfants, on leur a posé la question on doit savoir qu'est-ce que c'est que la Pâque, effectivement. C'est Pâque, c'est quoi Cette fête de Pâques, effectivement, c'est quoi bien, Les enfants parlent, effectivement, que c'est le moment où nous avons des œufs. Et on doit aller ramasser des œufs parce que les, les lapins ont produit des œufs. Et puis les cloches ont fait clore des œufs, comme ce que j'ai entendu. Donc, euh, alors, les enfants disent bien que les lapins ont produit des œufs parce qu'il y a ce qu'on appelle les lapins de Pâques. Mais quand on réfléchit quand même, est-ce qu'un lapin peut prendre des oeufs Mais pourtant, c'est ce que nous disons aux enfants. Parce que nous leur apportons aussi, nous, nous aussi, nous leur restons aussi un peu un œuf de Pâques. On vient aussi leur apporter aussi un chocolat, du gomme. Donc effectivement, nous montrons à nos enfants qu'effectivement, que cette façon de pouvoir considérer Pâques, c'est aussi une façon que nous, nous considérons effectivement aussi les choses. Alors, maintenant, en tant que chrétien, effectivement, parce que c'est toujours très important que, nous puissions réellement être certains de ce que nous faisons pas pouvoir réellement aussi suivre la masse. Parce que le Seigneur, notre Dieu, n'a jamais été dans la masse. Amen, amen. Si vous pourrez juste remarquer une chose, lorsque le Seigneur est venu sur la terre, il, était, il est, il est ce Dieu, effectivement, qui a eu à pouvoir donner la loi pour vous, effectivement, Dieu, effectivement. Et même les temples étaient pour qu'il soit donné alors, partout il y avait effectivement les sacrificats, tout ça, il y avait beaucoup de monde effectivement qui allait pour pouvoir réellement prier et adorer dans les temples. Mais si vous remarquez très bien, lui, quand il a commencé à pouvoir pécher effectivement, il n'en avait que 12 disciples. Il pouvait aussi en avoir des millions, effectivement aussi des centaines, mais il n'en avait simplement que 12. Et cela, ça doit nous conduire à pouvoir comprendre effectivement la manière dont Dieu travaille. Ils ne travaillent pas parce que les hommes sont souvent impressionnés par la masse et la manière dont la masse fait les choses. On pense que cette manière de faire les choses est vraiment ce que Dieu veut. Donc, regardez par exemple un autre exemple, avec plusieurs écritures. C'est avec Élie. Au temps d'Acabe, effectivement, comme vous le savez, il y avait 400 prophètes de base. 400 prophètes aussi, d'instant. Ça veut dire plus ou moins 800, 800 prophètes. Et tout le peuple, effectivement, dans ben, Chine, c'est là parce qu'il voyait que les prêtres étaient tellement nombreux, et puis la foule, effectivement, les gens croyaient ça. Et puis, c'est Élie qui est venu, effectivement, qui dit que tous les prophètes ont été tués, c'est le seul prophète, effectivement, de Dieu, effectivement, ici, et si, voilà, que voilà, puisque vous, êtes tellement si nombreux, et que le fait que vous soyez tellement si nombreux, tout le monde croit, effectivement, que cette masse montre que Dieu est là-dedans. C'est pour ça que quand vous voyez même à l'extérieur, on voit beaucoup de choses dans les églises catholiques, c'est ci là cela. Et on est tellement influencé par ça, effectivement, parce que c'est la religion. mais Oui, mais si c'est comme cela, c'est ainsi, donc cest à que Dieu est dedans. Mais quand ces jours-là, effectivement, lorsque Élie s'est tenu debout, effectivement, mm -hmm. il dit, vous êtes tellement si nombreux, je suis seul. Et étant seul, je m'approche à la parole de Dieu. Mais Maintenant, puisque vous avez l'impression que ce que vous avez, c'est vraiment la vérité, mm -hmm. alors on va faire une chose. Puisque vous adorez ces dieux-là, vous êtes tellement si nombreux, moi, est donc à Alors, nous allons prendre un taureau. Vous prenez un taureau parce que vous êtes tellement nombreux, commencez par cela. Faites tout, mais offrez cet taureau, Moi aussi je vais prendre aussi un d'ailleurs Vous aussi offrir aussi. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas mettre le feu en dessous. Mais nous allons donc invoquer. Vous vous invoquerez votre Dieu, et moi je vous aussi le mien le Dieu qui répondra par le feu amen, amen. sera le véritable Dieu. Amen. Et comme ils étaient tellement nombreux, c'était impressionnant. Amen. Avec leur habillement, leur coupement, avec, oui. ils ont commencé à pouvoir crier, chanter, oui. faire beaucoup de vêtements. Et lui était seul. Il leur a laissé beaucoup de temps. Oui. Il avait, ils ont chanté, ils ont fait tout. Et même les ils ont même Ils ont prophétisé. C'est impressionnant. Oui. Parce que, représentez-vous ceci, frère et soeur. Un seul homme. Avec 800 prophètes, 800 prêtres, 800 événements, et puis avec tout le peuple avec eux. Amen. Mais il n'y a qu'à fléchir et dire Mais non, là ils ont la vérité. Mais il est resté seul, un hein? félicitant. Donc il est resté seul. Maintenant, invoquez votre Dieu. Mais puisque c'est si nombreux, c'est Dieu doit entendre. Mais il était certain, il est allé s'asseoir, il écoutait, le fait. il dit bon oh, invoquez-les. Ils ont invoqué Ba. Ils ont fait toutes les cérémonies possibles avec le coup en l'air, le coup en bas, c'est saisi, c'est coupé, fait de tout. Ils ont vraiment crié. Et puis ils se lèvent, ils ont crié tellement si fort, peut-être qu'il dort. Puisque vous les mettez, vous allez dire mais il dort. Alors, alors en vous entendant vos cris, il va se réveiller. Et puis ils ont crié. Il dit, mais peut-être qu'il est parti en voyage. Yeah. Et là, on va lui dire, mais écoutez, a tes disciples sont là-bas, tu dis, retourne au-dessus de ce Et ils ont crié. Le matin jusqu'au soir. C'est important amen. ce que vous entendez. Amen. Parce qu'il y a un problème en fait. Des mauvais esprits sont dans ceux qui s'appellent des croyants, des esprits amen. religieux. Oui. Esprit de saint, ils ça. Ils ne font pas attention à la parole de Dieu, mais ils font attention à la religion. Vraiment. Parce qu'on voit que c'est comme ça la religion, et puis on voit. La religion ne peut pas vous sauver. Amen, amen. Il n'y a, a pas de salut dans des cérémonies comme c'est comme, comme, comme le Catholic, effectivement, il faut, comme j'ai vu, effectivement, au, au jour comme le jour de Pâques, les gens qui vont aller se faire crucifier. Ah ben, je ne sais pas. Quelle importance que moi j'aille me faire crucifier Qu'est-ce quelle, quelle qu que ma crucification va avoir, avoir comme effet devant Dieu En fait, en réalité, ce qu'on qu fait là, c'est qu'on insulte Dieu. Ah, oui. Mais nous, ça vous impressionne. Oh, mais ce qui est monté, à quoi il souffre, effectivement. Mais il est tenté d'insulter Dieu. Ah, franchement. Très bien, mais Dieu, ce que tu as fait, comme ça, il dit, ah, non, ce n'était pas tellement assez important, mais moi, j'ai fait encore ici mieux, peut-être pour, pour qu'on voit dans je, je sais, je peux faire ce que tu, tu as fait, effectivement. Mais qui peut faire ce que le Seigneur a fait Amen. La religion vous donne, effectivement, cette impression. C'est à quoi vous vous approchez enfin, la religion, dans la religion, il n'y a pas de Seigneur. Voilà que. Il leur a dit crier, ils ont prié jusqu'au temps du soir. Qu'est-ce qu'Elie a fait Il a, a rétabli le temple. Il a pris donc euh, les taureaux, il a couvert, il, il a posé effectivement là. Et ce qui était impressionnant était ceci. Tous ces hommes-là qui étaient là, qui voyaient effectivement, qui ont fait à profiter tout ce jusqu'au soir, n'ayant pas vu effectivement euh, BAAL manifester sa puissance parce qu'ils ont chanté, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire avec, avec tout ce qu'ils avaient, ils voient l'homme qui se met debout et qui crée le fossé et puis il dit bon il prenez de l'eau quatre couches d'eau normalement si on doit quand même mettre le feu il faut que le bois soit sec mm -hmm. c'est la logique il faut être quelqu'un qui n'en parle la logique pour demander que sur le bois on puisse verser de l'eau quatre couches non pas une fois Alléluia. non pas deux fois mais trois fois donc, donc les bois et les pierres étaient complètement mouillés alors il dit, mais cet homme il doit être fou alors. Mm -hmm. Oui, c'est vrai que avec Dieu, on paraît être fou. Amen. Même quand on parle comme Amen. ça, Amen. on est un insensé devant les religieux. Parce mm -hmm. dit, mais non, nos prêtres ne parlent pas comme ça, c'est pas comme ça. Mm -hmm. Oui, c'est normal. Mm -hmm. Parce que vous allez dans une logique. Il dit, mais de l'eau dessus, ce n'est pas possible. Cet homme ne comprend rien, il est Et nous n'avons jamais compris, il ne comprend pas, mais quel Dieu il sait. Vraiment. Mm -hmm. Oh. ils versaient encore de l'eau. Ils ont versé. Et l'eau a demandé le fossé et tout, même les, les étaient, étaient, remplies, tout était rempli de l'eau Il y avait tout, tout trempé de l'eau. Et puis il dit ceci, c'est l'air. Éternel notre Seigneur. Amen. Afin qu'on sache que dans les yeux sur la terre, Amen. il n'y a pas Amen. un autre Dieu. Que tu es le seul Dieu. Amen. Et que j'ai fait toutes ce choses. Un moment amen. à ta amen. parole amen. alors répond Dieu amen. parce que tout ceci a été fait oui. selon ta parole à toi amen. je n'ai rien ajouté amen. parce que l'hôtel a été rétabli selon ta parole on ne peut pas construire le corps sur, sur la terre sur sur l'hôtel. tout ça j'ai fait parce amen. que tu es dans ta parole à toi c'est important mon frère c'est important ma soeur amen. la religion ne pourra jamais vous sauver vous avez beaucoup de sacrifices amen. mais ça ne sauvera personne si la chose n'est pas faite conformément à la volonté de Dieu, vous perdez du temps. Vous pouvez avoir même un million de membres dans votre église, dans vos bâtiments. Ça ne sert à rien. Tous iront en enfer. Vous savez ce que les, les, les, les pharisiens, effectivement, le, les, les juifs ont dit au Seigneur. Quel miracle de toi tu fais fait pour que nous croyons que tu es vraiment un homme Dieu. Dans Jean 6. Et puis il dit, nous ici, nous ici, nous ici. Moïse a donné le, le pain à nos pères, nos pères, on, on mangé la main du ciel, effectivement, ce que je dit. dit. Et puis il leur dit, ah, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Parce que, ils ont, ils, ont, ils ont dit, mais nous avons vu le miracle, que Moïse n'avait pas de pain. Et Moïse a fait descendre, effectivement, le pain du ciel, c'est-à-dire que la, la main du ciel, nos pères ont mangé la main. Ils étaient nombreux. Et puis il leur dit, quand tout attendait, il dit, mais. Vos pères ont mangé la main, mais ils sont tous morts. Amen. amen, amen. Quand il a dit qu'ils sont tous morts, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans la présence de Dieu. Amen. Donc, mort, pourtant, ils ont mangé la main. Amen. Puis il a dit Mais le que vous voulez dire, mais je suis le prince. Amen. Le mort qui est descendu du ciel. Amen. Celui qui mange de ses pains, amen. il aura la vie amen. de Dieu Vos pères ont mangé, certainement, ce monde qui est aimé. ils sont tous morts. Non, mais effectivement, ce n'est pas la question de la tradition que tu as dans ton esprit et comment chez moi, on fait comment. Moi... Non, non, non, non, non, non, non, ce n'est plus question de cela. Non, non, pardonne, ce n'est plus question de cela. C'est une question pour savoir, effectivement, parce que le monde, aujourd'hui, il fait de la part. Regardez très bien. Ils ont commencé par les ramos, les des effectivement, il y a toute une foule. J'ai appris qu'à Jérusalem, aujourd'hui, Jérusalem, depuis des années, des semaines, Là, on ne peut même pas marcher dans la parce que c'est plein. Parce que c'est les jours, les Pâques, effectivement, c'est plein. Le monde qui est là-bas, la là, légende de ce manées n'en parlons pas, partout où ils vont, effectivement. Parce qu'ils disent que c'est le moment que nous soyons, effectivement, là-bas. Et donc, on pose la question qu'est-ce que c'est que Pâques Parce que, effectivement, si nous sommes là, qu'est-ce que nous disons aussi que, Eh bien, nous fêtons aussi, en de Pâques. Qu'est-ce que c'est que Pâques qu -ce que Et qu'est-ce que c'est que fêter la fête de Pâques C'est pour ça que nous sommes appelés, nous, avoir, avoir la connaissance des choses de Dieu. Nous, nous sommes appelés à être différents Amen. de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Parce que nous sommes appelés à être un peuple mis à part. Qu'en est-il avec la Pâque, effectivement, parce que tout le monde parle de Pâques, effectivement. je dis tout à l'heure, effectivement, que nos enfants ont appris qu que, Pâques, c'est la période où on mange beaucoup de œufs, avec des œufs au chocolat. Les œufs au chocolat, effectivement, bien évidemment, ils sont pondu par les lapins. Je ne sais pas comment raconter de mes oreilles et de mes yeux. J'ai vu. Oui. Donc, je vous raconte pas la histoire ici. L'enfant, ça a cela. Les œufs, chocolat, et puis pendu pour aller pâte. Et comme personne dit, oh, c'est ça, effectivement, c'est bien sûr. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est que le pape En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que c'est que papa Regardez. Donc, nous allons lire, effectivement, dans la scène d'écriture, 1 Corinthiens au chapitre 5. 1 Corinthien au chapitre 5. Nous vivons avec vous à partir du verset 7. Les Corinthiens 5, verset 7, dit, oui, vous pouvez voir les versets. Les Corinthiens 5, verset 7, dit, faites disparaître le vieux, les vins, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans les vins, car Christ notre. Pâques a été imprévu. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux vin, non avec un levain de et de méchanceté, mais avec le vin sans le vin de thé et de la vérité. Amen. Amen. Votre Père Céleste, notre Seigneur Jésus. Volonté des promos. Parce que tu es vraiment le Dieu de ta parole. Rassembler en cet endroit, bon nous te remercions vraiment de ce privilège. Oh Dieu Béni soit ton Seigneur encore pour le temps dans lequel nous vivons, Seigneur. C'est vraiment de le temps extrêmement précieux à tes yeux parce que c'est vraiment le temps de la fin, mon bénémoine Patrice. Et ta médiation est incomparable, mon roi, pour ce que tu fais, Seigneur. Ta lumière prie encore jusqu'aujourd'hui. Conduire encore davantage pour nous montrer encore le chemin, Seigneur. Nous suis encore éveillé, ton peuple, mon bénémoine Patrice, nos cœurs et nos âmes, parce que c'est vraiment le temps, mon bénémoine Patrice. Va réellement être à toi pour nous la vie comme tu le veux, Seigneur c'est ta parole à toi mon bébé mes personnes tous nous avons besoin d'être enseigné, d'être enseigné par toi afin de savoir comment te servi sois donc béni encore aujourd'hui, je t'ai ainsi prié au nom de Christ, Amen donc nous voyons qu'effectivement ici dans les sept d'écriture, il nous est donc parlé en réalité effectivement en rapport avec le, les dames comme on dit ici hein, Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes donc sans levain. Alors vous voyez que on parle effectivement des, de la pâte, effectivement, et aussi que le, du levain qu'on doit arriver, c'est important ceci. qu'on doit arriver à pouvoir faire disparaître Amen. le milieu de nous. Et pourquoi est-ce qu'on on revient en fait au levain et puis qu'on insiste en disant que, puisque vous êtes une pâte nouvelle, et puis plus loin, on dit si, que si ici, il dit, car Christ de notre Pâque a été tué. Donc quand on parle de Pâques, effectivement, on met, on met aussi en relation aussi le levain, donc sans le vin, mais on parle aussi effectivement de la Pâque qui dit aussi avez Nous prenons donc le livre. Exode au chapitre 12, je pense que c'est là que nous pourrons aussi voir ce que c'est que Pâques, et pourquoi est-ce que Pâques a été donc inspiré, pour que nous ayons la connaissance exacte des choses de Dieu, parce ce que nous marchons pas avec ce que les hommes pensent, est ce que Dieu a eu à pouvoir dire. Exode au chapitre 12, et nous lisons au verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. » Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. » un agneau pour chaque maison. Si la maison est très peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche hasard, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mal âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous. vous le garderez jusqu'au 14e jour de ses mois et toutes L'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra donc de son sang et on la mettra sur le poteau et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair au tir au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes à vous ne le mangerez point à des cuit et bouillé dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les ombres à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers, vos pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque. Oui, continue verset 12. Il dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une <coughs> loi perpétuelle pour vos descendants. De Pendant donc ce jour, vous mangerez le pain sans levain. De le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute maison qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera donc détranchée d'Israël. Vous suivez Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au jusqu'au jusqu soir du 21e jour. Pendant sept jours, il ne sera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera étanché de l'Assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène, vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez de pain sans levain. Amen. Amen. Amen. Alors. Ça, c'est ce que le Seigneur, nous l'avons lu dans le livre 1, commentaire, chapitre 5, on a pu voir effectivement qu'on nous dit qu'il faut faire disparaître effectivement les lèvres, parmi vous ainsi de suite, parce que nous sommes appelés à être une Pâques nouvelles. Alors, nous avons lu, en rapport avec Pâques, pour que nous puissions comprendre ces choses nous avons lu ici dans les scènes écritures que le Seigneur allait pouvoir parler à Moïse, à Aaron pour parler au peuple d'Israël, et leur dire effectivement ce qu'il fallait faire. Parce que ce peuple était en esclavage dans un pays d'Égypte. Parce qu'ici, on nous dit, effectivement, l'Éternel est à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Dans le pays où il était, le peuple était esclave, effectivement. Ou Pharaon, quand on lui parlait, il résistait, il ne voulait pas laisser partir, effectivement. Et maintenant Dieu dit, mais là, je vais faire une chose, parce que j'ai décidé maintenant, que Pharaon doit vous laisser partir. Alors je vais faire une chose, effectivement, c'est que. Tout premier-né, que ce soit des hommes, des animaux, des esclaves, tout ça va passer par les tranchants de tête. C'est ça qui vraiment Dieu est vraiment merveilleux. Et c'est à cela que nous, nous devons vraiment donner la considération à Dieu et un rapport avec la parole. Parce que frères et sœurs, comme nous l'avons dit hier, il y a toujours de l'orgueil dans ceux qui se disent grands. Quand vous vous asseyez dans un bras pareil, effectivement, vous vous trouvez tellement si important que quand la parole est prêchée, en fait, quand ça ne votre façon à vous, vous avez une façon méprisante de réagir, de mieux, effectivement, de réagir. Pourquoi Parce que vous vous trouvez tellement si important. Mais posez-vous un peu une question, à savoir, l'importance que vous vous répétez, que vous, vous donnez, en fait, c'est un rapport avec quoi Parce que si déjà, en vous, vous dites qu'en fait, que moi, je suis tellement si important, d'abord, ça veut dire que vous n'avez pas, en fait, L'esprit d'humilité en vous. Fait. Ah, Ce que vous avez, c'est un esprit d'orgueil. Ah, ouais. Maintenant, réfléchissons en fait, un tout petit peu quand même. Non, peu. Si tu es orgueilleux, quel est l'esprit qui habite en toi Parce que tu es là en disant, je suis un croyant, je, je, je ne veux rien avoir avec les diables, avec les démons. Parce que si je suis quelqu'un qui a un rapport avec les démons, c'est l'affaire qui m'attend. Mm -hmm. Mais or, nous savons effectivement que l'orgueil, ça vient du démon. Mm -hmm. Donc le premier qui est en soi, c'est un diable. Oui. Donc, si moi je suis orgueilleux, ce qui veut dire qu'effectivement, que je suis en train de mourir en fait des démons. Oui. Tu peux être là si Dieu te parle, effectivement, ça vient, ça rentre, et ça sort de l'autre côté. Oui. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui crée un blocage. Oui. C'est pour ça, ouvrons nos cœurs d'une manière simple. Oui. Pour entendre la parole de Dieu, oui. dans l'humilité, oui. pour que Dieu nous accorde la grâce d'être délivrés. Oui. Oui. Ici, nous nous rendons compte qu'effectivement, qu ils étaient en Égypte. Et cela, effectivement, de Pharaon. Pharaon ne voulait pas laisser partir. Mais quand Dieu allait. Et Dieu avait.. Si Pharaon ne voulait pas laisser partir, c'est parce que Dieu aussi ne voulait pas qu'à ce moment-là, Pharaon le laisse partir. Amen. Parce que Pharaon n'a pas la puissance de lutter contre la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même avait dit à Moïse, il dit, tu vas lui parler, mais moi je vais endurcir son cœur. Pourquoi est-ce que Dieu endurcit le cœur de Pharaon Parce qu'il avait dit à Abraham. Amen. Je jugerai la nation dans laquelle Amen. ton peuple à toi sera donc asservi, Amen. donc avant qu'il sorte, je dois juger. Amen. Si Pharaon avait le premier jour accepté, il serait comme ju il serait de jugement. Donc Dieu Amen. suit Amen. bien sa parole. Amen. Donc il fallait que il... Moïse parle, Pharaon endurcie la Oui. Alléluia. Oui, monsieur, il fallait que l'Égypte, le, effectivement, soit jugé Et Pharaon aussi jugé. Pourquoi Parce qu'il a maltraité le peuple de Dieu. Alléluia. Quand vous touchez ce qui est à Dieu, oui. vous l'avez dit, un an, ça va passer, mais vous le payerez un jour. Vous avez et sœurs. Dans Samuel, oui. quand le Seigneur dit, et par là, ça veut dire, mais va, faire avoir ça y est, effectivement. Ça y est, dis-lui quoi, dis-lui dis dis que. Il a effectivement aussi chez Amalek, il a dit, je me souviens Amen. de ce qu'Amalek a fait Amen. à mon peuple, il y a longtemps. Quand Amalek avait fait ça parce que Dieu ne fait de rien dire. Non, Dieu n'a rien dit. Mais des années plus tard, Amen. il dit, je me souviens Amen. de ce qu'Amalek a fait à mon peuple. Voilà, effectivement, il dit, mais va, et vous interdit, tout ce qui concerne les Amalécites Donc, il dit ici que comme les blessures sont tombés, il dit, mais voici le choses que je dois faire pour qu'il puisse arriver à pouvoir. c'est-à-dire que le premier nez, les hommes, les animaux, tout ça, c'est comme cela. Alors, avant que cela ne puisse se reproduire, que l'ange exémité puisse passer, Dieu accorde la grâce à ce peuple. C'est pour ça que la prédication de la parole de Dieu est d'une importance pour Dieu. Parce que ben, c'est par là que Dieu parle. Amen. Dans une église, ce que Dieu est en train de pouvoir te effectivement Par sa parole, et que tu penses que tu vends, à ce moment-là que tu tombes effectivement dans les mains de dieux main. Ici, vous savez que l'Égypte avait ce Dieu comme Pharaon lui-même était un Dieu, puis les animaux étaient des dieux, mais Israël avait son propre âme. Et voilà que le Dieu d'Israël, parce qu'il voulait parler Israël, il est venu vers. Qu'est-ce qu'il a, a dit Pour que vous aussi, vous ne pouvez pas aussi avoir la même conséquence que les Égyptiens voilà ce que vous devez faire Amen. il devait écouter Moïse parce que Moïse avait la parole de Dieu Amen. il dit voilà ce que vous devez faire effectivement il est écrit effectivement lui mais vous devez donc prendre effectivement un agneau, ainsi que garder pendant le temps effectivement dit et puis il dit mais voilà ce que vous devez faire effectivement vous rassembler dans la maison ça semblait une chose d'affaire banale prendre un agneau. C'est-à-dire qu'on attendait effectivement qu'on voit les anges qui descendent et qu'on dit non, prenez seulement un agneau. C'est ça. Un agneau, vous le prenez. Vous remarquez très bien, frères et sœurs, quand Dieu dit quelque chose, même si on ne comprend pas, lui sait pourquoi il a dit. Amen. Amen. Il a bien parlé d'un agneau. Oui. Il dit, prenez bien un agneau. Il dit un agneau mal. Vous dit non Un agneau mal. Et puis il dit bien, sallez-vous. Oh. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez Amen. Amen. Parle, Amen. Vous soyez, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Allez, vous oh. le faites. Amen. Par sans défaut. Et puis, prendre et manger cela mm. avec du pain. Mm. Ne prenez jamais du pain avec du lèvre. Amen. Il faut prendre le pain sans l'évain. Quand tu peux dire, mais ben, bon, écoutez, bon, on a dit pas du pain, je vais prendre un pain avec l'évac. De toute façon, c'est la même chose que tous les pains, ah, parce que quand c'est quand même du pain, quoi. même s'il y a de Non, il faut bien écouter, Dieu a dit pain sans les vins. C'est-à-dire que sans la levure, effectivement, il faut monter à la parole de Dieu. Sans cette chose-là, effectivement, qui modifie le pain. Mais un pain sans les vins, avec un agneau, sans défaut. Amen. Mal aussi effectivement, il dit, mais vous prenez ça. Quand vous allez libérer, effectivement, donc de cet agneau-là, sans défaut. Mal, si vous prenez fémère, effectivement, bon, ça ne va pas marcher. Non. Vous pouvez dire, oh mais allez, moi, je vais prendre quand même une oignon fémère. Non amen, amen. Dieu a dit mal. Écoutez, frère, Dieu a dit mal. Tu peux penser, mais, pour te dire, mais qu ce qui est important, c'est mais qu'est-ce que Dieu dit réellement Quand Dieu a dit mal, ce n'est pas fémère. Non. Alléluia. Amen. Amen. Parce que lorsqu'il te parle lui il voit de loin. Amen. Amen pourquoi pas, mais lui il sait pourquoi il veut que tu prennes seulement ça c'est parce que dans la viande que tu rentres, tu resteras jusqu'au bout Amen. Amen. Amen. alors il dit de cet agneau là que vous allez immoler, vous prendrez son sang en sang d'autre chose de l'agneau là c'est ça qu'est ce que vous allez faire effectivement vous allez le mettre sur les cest à les et le, réto, le de fait, tout. donc pour ça donc effectivement vous devez mettre en fait le sang tout autour vous qui avez mis du sang vous devez rester où c'est à l'intérieur la médecine dit non et c'est à l'intérieur que vous mangerez. cet il y avait du pain sans le rat. à l'intérieur donc tout celui qui sera donc à l'intérieur Oh, je passerai dessus pour pouvoir maintenant châtier effectivement l'Egypte. Parce que les jugements vont aussi tomber dans ce monde, monsieur. Mm -hmm. Le monde dans lequel vous prenez plaisir à tout ça, effectivement. Oui, monsieur. Il dit mais quand je passerai par-dessus l'Égypte, le sang vous servira de scie. Mm -hmm. Regardez comment il dit ici. Hein. Mm -hmm. je pense que, si on reste je pense que assez, assez, assez, euh, assez les 12. Assez 12 mm -hmm. ouais. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de je suis, Je suis l'Éternel, il dit verset 13, le sang vous servira de signe sur le maison où vous serez. Sur le maison où vous serez. Je verrai les sang. Et je, pars, je passerai par-dessus vous. Vous entendez Amen. Je lis encore, dit. Dis les sangs vous serviras ici, sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Maintenant, remarquez ceci, frères et ça Donc le sang, c'est donc sur le quoi donc. Euh une maison, et ça c'est le droit à une porte. Le porte permet de protéger vous fermez la porte, effectivement, et tout ce qui a est à l'intérieur est protégé. C'est ça, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. <coughs> et bueno, vous mettez donc le sens sur le tour, sur le côté, sur le sur effectivement, et dans toutes les maisons quand je passerai, je verrai sang est-ce que vous suivez Amen. Je vais les sangs, alors il dit, mais je passerai dessus. Amen. Alors je voudrais que vous saisissiez ces situations. C'est là que vous pourrez comprendre effectivement quand ces hommes de Dieu expriment des choses que de parfois beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Et ça c'est dans le livre des actes, <coughs> <coughs> Allez, oui. acte au chapitre 6. Nous allons verset 25 dit, acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient, parce qu'ils étaient enfermés. Ils Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent donc rompus. Vous suivez les géoliers se réveillèrent et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient donc enfouis. Mais Paul cria du devoir fort en disant, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les géoliers, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se étaient tout tremblants au pied de Paul et de Silas cet homme a eu à pouvoir, et il dit il y a quelque chose de tellement glorieux qui s'est passé parce que puissant parce que les prisons étaient fermées très bien quand Paul était lié par les servent verset, verset 20 verset 22 je suis là bah, liés tous, tous les prisons étaient liés au pied effectivement mais Paul, et Paul effectivement, et Silas, malgré qui était dans la prison il n'a pas dit Dieu pourquoi Dieu a permis ça non ils ont commencé à chanter de nouveau. alors il le Seigneur effectivement et là on a entendu un tremblement de terre qui a fait bouger même les fondements de la prison. Amen. Et tout cela, effectivement, les portes de prison se sont donc ouvertes et les chiens sont tombés les prisonniers. Donc les prisonniers étaient tellement libres pour nous s'enfuir, effectivement. Et quand les géoliens ont entendu cela, ils ont couru, effectivement, et dit, ah, ici, je veux mourir parce que tout le de temps, on s'est et bien Et est les le ne peuvent tuer, effectivement. Paul qui dit, non, ne fais pas ça. Nous sommes tous ici. Amen. Il dit, mais ce n'est pas possible. Là. Il est fuir quand même et quand il est venu faire la vie, et puis c'est comme cela qu'il a réalisé la puissance de Dieu amen. des hommes qui étaient liés sont déliés effectivement, oh oui c'est vrai, la louange libère les gens c'est la vérité, c'est la radicule, c'est la Amen, amen, amen. quelques problèmes louent Dieu, des Chante Dieu. Il Il dit, mais c'est pas possible, ils sont donc, ils sont encore là. Et puis, il dit, mais ça, c'est vraiment, vraiment Dieu. Dans ces hommes, il y a Dieu dedans. Il s'est donc incliné. Qu'est-ce qu'il a dit il Très bien. Il dit ici, si, il dit, mais ces un verset 29. tremblant au pied de Paul et de Silas, il est fit fait sortir et dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé donc, quelque chose s'est passé dans cet homme, effectivement. Oui, oui, oui. Il a eu à pouvoir voir les désirs. Il a dit Mais oh, mon Dieu, il dit Mais ce que je viens de voir ici, ce n'est pas les hommes, c'est vraiment Dieu qui a fait cela. Et puis, en plus, il m'ont épargné la vie. Il dit Mais maintenant, parce qu'il savait que Paul et Silas étaient des habitants de Dieu. Amen. Amen. Oui, monsieur. C'est pourquoi que Joliot, qui était un incroyable, dit, Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé hum. Qu'est-ce que Paul, oh, le premier, très bien. Le verset suivant, il dit Paul et Silas répondirent Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que vous comprenez cette parole? Amen. Il y a cet homme-là, Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Qu'est-ce que le Seigneur a dit effectivement dans le chapitre 12 d'Exode? Il dit, là où je verrai le sang sur le poteau, il dit, mais tous ceux qui seront à l'intérieur de cette maison-là, quand l'âge va passer, lorsque l'âge va passer, et que je vois seulement le sang, Alléluia! Je vois le sang, et tous ceux qui sont à l'intérieur, ils ont obéi parce qu'ils sont à l'intérieur de la maison, où il y a le sang. Je passerai au-dessus. Parce que le sang vous servira de signe. Maintenant, écoutez, frère, c'est ça. Le mur de Jéricho était tellement si grand. Alors Dieu avait, vous, effectivement, Jéricho, réflexion. Josué, vous avez vu combatté le les des effectivement, les habitants là-bas, effectivement. Qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé d'abord les espions. Oui, Josué a envoyé les espions. Ils sont arrivés à Jéricho. Tout le monde tremblait parce qu'il savait effectivement que les dieux d'Abraham qui conduisent son peuple, là où le peuple serait passe, effectivement, tous les peuples sont détruits. Les gens de Jéricho, effectivement, tremblaient parce qu'ils n'avaient pas entendu les, les, les bruits de magie, ils allaient passer par là. Mais en fait, ils avaient un problème lié. On va tout faire pour accéder en fait que ce peuple ne passe pas par ici, effectivement, puisque le mur de côté est tellement si grand comme du bois. Hein. Porte barricadée effectivement, on ne va pas entrer -à, Et à ce Et Jéricho, à ce moment-là, Jésus a envoyé des personnes les espions pour qu'ils aillent, vous suivez? C'est important que vous compreniez ceci. Pour qu'ils aillent respecter le pays, voir effectivement comment ça, comment est l'attitude la, effectivement des ce qu'on appelle des, des, des, des habitants de Jéricho. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont vu que ils ont même entendu qu'effectivement que on, et puis les, les habitants de ont ont su que les espions d'Israël étaient, étaient venus pour respecter le pays qu'est-ce qui s'est qu passé, mais on doit maintenant les chercher pour pouvoir les arrêter ah oui, parce qu'ils avaient peur effectivement qu'ils restent alors, on les cherchait pour les arrêter, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Et il y a eu une femme vous suivez mmh. Mmh. cette femme, c'était une prostituée mmh. Mmh. prostituée mmh. vous suivez mmh. Mmh. Mmh. prostituée, c'est-à-dire une femme, mauvaise mmh. voilà que Lorsqu'il a vu les espions, effectivement, qu'on les cherchait, et il a pris les espions, il les a cachés au-dessus, il a mis la paille ici, effectivement. Les gens sont venus, effectivement, on dit, mais oui, nous avons appris que ces gens sont passés par chez toi ici. Il dit, mais ces gens sont passés, mais ils sont déjà partis, ils sont là, et par là. Donc, la femme a caché les juifs au-dessus. Oui. Oui. Oui. Les pour ne n'a pas les tuer, effectivement. Oui. Il a cassé effectivement la yeux, effectivement, et il a dit, mais attendez jusqu'à un temps quand ils sont... On les a poursuivis sur le chemin, on ne l'a pas trouvé, ils sont revenus mais attendez l'espoir, comme ça on enfin, va sortir et partir. Il dit, la force est mais... Nous avons, nous savons que votre Dieu est un Dieu puissant. Nous avons aussi appris ce que vous faites effectivement aux nations qui sont sur le chemin. Amen. Maintenant que moi je vous ai épargné. Tout Amen. le monde voulait vous dire que moi je vous ai épargné. Souvenez-vous de moi. Et de bien aussi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous, parce qu'il était sûr qu'ils viendront, ils détruire. mais quand vous viendrez pour détruire, souvenez-vous de moi. Amen. Et aussi de bien. Qu'est-ce que esprits lui a dit? Alléluia. Lorsque nous viendrons pour détruire, Alléluia. Ce que toi tu dois faire, oh. pour que toi les siens vous soyez parmi, oui. rassemble toute ta famille entière. Dans ta maison à toi, c'est seulement prendre un fil de camoisi. Alléluia. Un fil de camoisie, le fil de sang. Lorsque nous viendrons, Amen. et nous saurons effectivement que Amen. dans tous les villes, on peut tout détruire. Mais là où il y a le fil de camoisi, on ne va pas toucher. Amen. Si un des membres de ta famille Et dame, oh, oh. est en dehors, ce n'est pas notre responsabilité. Mais s'il est dedans, Alléluia! Amen. Et que le sang est là, Gloire à Dieu, Amen. il sera protégé. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour ça, toi, frère, Amen. qui es chef de famille, Amen. quand tu crois au Seigneur, frère, oh. un homme ou une femme qui croit en Dieu, c'est un privilège. Amen dans ta Amen. maison à toi à cause de toi vous ne, vous ne comprenez pas vous n'avez pas l'amour de Dieu la grâce de Dieu c'est nous vous, vous croyant, vous devez chanter Dieu L'enquête ne vient pas dans votre cœur mais l'humilité tout le temps Seigneur tu es bon oui monsieur, oui madame tout ce qui tout celui qui sera dans ta maison là où il y a un signe tout celui qui est dedans Ambans exterminateur. Pas <rire> cela. Et c'est sûr les certain qu'ils seront protégés. Pourquoi est-ce que Paul a dit au génie. Je lui ai mais qu'est-ce que tu dois faire pour être un sauvé Pourquoi Paul a dit au génie, mais tu te crois, toi tu te crois. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta famille. Vous savez quoi Ce qu'il a dit, non Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? <coughs> tu ne peux pas être toi, et d'ailleurs toi et toute ta famille, nest oui. Tu ne peux pas être toi, chef de famille, croire au Seigneur Jésus Christ, oui. et laisser entrer dans ta maison des bêtises qu'on peut ramener à Vraiment? Oui. C'est pas possible. Oui. Ou tu n'as pas cru. Oui. Tu as un fils, tu as des filles, effectivement, oui. qui sont dans ta maison. Oui. Et dis à cause de la majorité, oui. ils peuvent faire n'importe quoi, tu sais, qui sont contre dans les écritures. Toi qui deviens un homme qui a plus que Seigneur, tu n'as pas cru. Parce que quand tu crois au Seigneur Jésus, ta maison à toi est consacrée au Seigneur. Amen. Et tous ceux qui viennent dans ta maison à toi, dans ta famille. Amen. Pourquoi Parce que quand toi tu es sauvé, ton désir à toi, c'est que tout ce qui est à toi soient aussi sauvés. Et qu'est-ce que tu vas faire en tant que fils ou fille de Dieu dans ta maison, tu vas baisser les lances que même tes enfants puissent voir que tu es dans ta maison. Tu sers Dieu. Tu Amen. aimes Dieu. Amen. Tes enfants, toi, auront la crainte. d'amener de la pierre à, la vie à la ta maison. Ils mais papa, il ne peut pas permettre ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas possible. Aussi longtemps que tu es comme ça, mon frère et ma soeur. La bénédiction est dans ta maison. Amen. Même si ton enfant fait comme ça, Dieu va la ramener. Amen. Amen. saqué chez nous, et on dit qu'on est les croyants. Oh, parce que c'est mon enfant, parce que c'est mon bébé. Non, monsieur, Non, madame. Si tu veux installer cet enfant, agis comme il faut. Et Dieu agira parce que toi, tu as mis Dieu en premier. Alors, tes enfants, Dieu va les protéger. N'importe ce que tu vois, les dieux Jamais de sa parole. Amen. Oui, monsieur. C'est pas que moi je crois et puis mes enfants peuvent. Non, non, non, non, non, non, non, non. Tu crois, c'est ma maison. Amen. Et cette maison, Au je sers bien. Dieu. Amen. Amen. amen, amen. Amen. Comme je sers Dieu, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es tout ça dans ma maison. Oui. On, on, on, on, on sert Dieu ici. Amen. Quand tu quittes ma maison, tu vas habiter chez toi ailleurs, tu fais ce que tu veux. Amen, amen. Amen, amen. amen. Aussi longtemps que Dieu est là ici. Amen, Amen. La Bible est mon absolu. Amen. Amen. amen. L'Assemblée. Ah, c'est le lieu où je me sens bien. Amen. Donc, dimanche. Amen. Je me lève. Amen. Oh, papa, j'ai mal ici, je ne sais pas, aller à l'église. Oh mon bébé. Non, non, non, non, Là, tu fais un mauvais travail. Oh. Amen, amen. Tu n'aimes pas ton enfant. Vrai. Mon fils, tu me vois ici. À l'âge où je suis aujourd'hui, mm. j'étais aussi malade à la... cet émotion. Mm. Je m'étais levé aussi, je l'ai aussi à l'assemblée. C'est mm. so, quand je suis arrivé là-bas, on a chanté, on a prié. Mm. On m'a mm. mm. pas les mains, mm. mais la guérison est venue. Puisque moi, ton père, quand tu te disais, je l'ai fait, Amen. alors lève-toi Amen, Amen. Amen. Amen. Amen. Lève-toi on va aller jusqu'à l'assemblée. Parce que s'il y a un lien au suicide, je dois mourir. Si je meurs là, c'est les liens. Oh. Vous savez, les frères et sœurs, vous rendez témoignage, si vous allez se réchauffer. Les frère et sœur, le, le lieu qu'il faut avec le frère, c'est dans la maison de Dieu amen amen. Amen. amen. amen. Donc, lève-toi. Nous y allons. Amen. Quand tu agis oh. comme ça avec oh. tes enfants, mon frère et ma sœur, la Bible te dit qu'elle montre à l'enfant le chemin. Amen. Et aussi, quand il est encore jeune, même s'il grandit, il ne va ça. pas s'enlever. Amen. Tout. amen. amen. amen. Si tu es papa flasque, maman flasque, Vraiment. on est son moderne. Vous savez, l'évangile ne se modernise pas. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dieu est tout puissant. Amen. Il est capable. Amen. Quand, vous savez, quand vous aimez Dieu, Dieu prend soin de vous. Amen. Non seulement de vous, mais de ceux que vous aimez. aussi. Dieu connaît l'importance de vos enfants, Amen. Amen. de vos, de vos à vous. Amen. Il sait. Mais quand vous abandonnez Dieu, on sait que Dieu va être avec vous. Non. Non. Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. Quand vous êtes dans les traditions, effectivement, vous ne voyez plus Dieu. Hein? Mm -hmm. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas voir Dieu, effectivement, dans les traditions, il n'y a pas Dieu. Les traditions, vous connaissez toujours dans les traditions, effectivement, vous devenez, effectivement, roi. Vous avez un religieux avec un esprit religieux, pas plus que cela. vous ne changerez jamais parce que la religion est... Suis... Ouais. Il n'y a qu'un seul qui chante ouais. <coughs> ah, si vous n'aimez pas Dieu, comment pouvez-vous me parler en disant que vous êtes des Mais mm -hmm. vous êtes des croyants en qui Vous croyez en qui Pourquoi vous êtes devenu croyants. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu Pourquoi vous êtes devenus Pourquoi vous appelez des... quelque okay. Si vous n'êtes pas si j'ai accepté le est ce que vous me souvenez personnel, je te posais la question. À moi. Pourquoi tu l'as accepté quelle était la raison pour laquelle toi tu as accepté ce Jésus? C'est comme une question bête. Hein? Pourquoi tu t'es marié avec telle Pourquoi tu t'es marié avec telle telle femme? frère, je me suis marié avec elle parce que je l'aime. C'est vrai ou pas? Amen. Est-ce que c'est vrai ou pas? Amen. C'est la vérité, non? Oui. Je suis On se marie avec quelqu'un parce qu'on l'aime. Oui. Si vous avez accepté, je vais quitter la vie, c'est parce que vous l'aimez. Amen. Qu'est-ce que lui, le Seigneur qu'il vous a dit quand on parle d'amour entre vous et lui? Il a dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton être. Vous voyez, son amour à lui n'est pas comme l'amour que vous pensez. Si c'est vraiment lui, alors il doit être le centre de votre vie. C'est vrai, frère, si vous ne pouvez pas mélanger le Seigneur avec le monde. Dieu ici. Mais en fait, c'est ce que vous faites. Mm. Ce que vous avez comme religion aujourd'hui, c'est une religion de mélange mm -hmm. sur les certain. Mm. Vous êtes à oui, mon grand-père priait comme ça, ma grand-mère priait comme ça, nous aussi quand nous étions à oui. Tel temps, on priait comme ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Oui. Dieu n'est pas Dieu, un grand-père, effectivement. Non, oui. Dieu est le Père. Jusqu'aujourd'hui, il a des fils, pas des petits-enfants, oui. il Amen. a des fils. Amen. Donc, moi, je dois aussi faire l'expérience que Dieu est devenu mon Père. Et comment est-ce que je dois servir ces Dieux Il nous instruit, de quelle manière tu peux pas être dans l'ordre, non, parce que les lois de notre pays donc nos enfants sont libres, effectivement, et ils peuvent. Maintenant, je n'ai rien à dire à mon fils, mais il vit dans ta maison à toi. S'il est dans ta maison, tu suis responsable. Amen. Oh mes frère, tu es un arrière, pas de problème. Tu peux me ce n'est pas de problème. Mais ici, si, l'Écriture nous fait savoir que si c'est dans ta maison, est-ce que tu dis que tu es un enfant c'est dans ta maison à toi, s'il quitte ta maison. Comme ah, si l'aide nous sort, nous ne sommes pas responsables. Aussi longtemps qu'il est dans ta maison à toi. Tu et Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de lui. Parce que oh, il est protégé, effectivement. Parce que la foi que tu as, c'est une foi qui n'est pas assez profonde, monsieur. Et pour ne pourra pas bénéficier des enfants. À moins que ton enfant maintenant croise en seulement à Dieu, ce sont différents Mais toi, si tu n'es pas véritablement tu ne te tiens pas. Les enfants s'y si vont flancher vous connaissez Abraham? vous connaissez Isaac? Mm -hmm. Isaac a vu son père son papa lui pète pour le mettre sur le bois pour le tuer effectivement l'enfant n'a pas crié parce que pourquoi? parce que le père avait dit à la femme l'enfant dit père voici donc le couteau et le prétrolier où est l'agneau pour le cause? il a dit à son fils le Seigneur notre Dieu, c'est oui. pouvoirs voir la la là oui. de la L'enfant a plus son père a dit. Oui. Parce qu'il connaissait la foi de son père. Oui. S'il oui. si a dit ça, oui. Dieu n'as oui. pas ses pouvoirs. Amen. Moi, je m'en l'enseignement. Alléluia. Amen. Les dieux de mon père Amen. va vraiment pouvoir. Frère, vous avez une responsabilité, mon frère et ma soeur. Oui. À Amen. la voix de vos enfants. C'est vrai. Amen. Vous ne pouvez pas l'excuse oh, mon fils, il, oh. il est devenu impoli Mais parce que tu as une responsabilité. Oui. Si dans ta maison, à toi, c'est qu'il y a eu un problème. Et moi ici, mon propre fils, ça m'a trois ans de pensée, effectivement, je suis parti en voyage missionnaire, je suis revenu, me dit, je voulais partir avec lui à l'église, il a commencé oh, je suis fatigué. Je me suis mis debout, j'ai appelé mon propre fils, trois ans. Je dit, Jacob, viens ici. Il s'était dit, mais dans cette maison où tu es ici, ce que tu manges, ce qui a doux à bien, c'est Dieu que je sais. Donc si maintenant ici tu n'aimes pas mon Dieu, voici la porte, tu peux t'en aller. Et il savait très bien que j'étais décidé. Qu'est-ce que vous voulez je le sais. Tu ne veux pas de mon Dieu trois ans. Il y avait, frère, mais il devait comprendre. <méris> <méris> il dit, tu ne veux pas de mon Dieu. dis lui les vêtements que tu as. Mais c'est qui Mais c'est mon Dieu qui te donne. Donc ici dans ma maison, tu ne veux pas de mon Dieu. Tu ne peux partir. Va même à la police. Dis que mon papa m'a chassé, il peut se placer où il veut. Je ne viendrai jamais. Mon fils n'a jamais bougé à la maison. Hein. Jusqu'aujourd'hui il a du respect, frère. Oui, madame. Qu'est-ce qu'on va dire, frère et Oh le monsieur ne connaît pas. Je connais. Amen, amen. Mon bébé, mon bébé, non, le mien, il doit croire. C'est amen, amen, moi, amen. tu respectes Dieu que amen. je suis. Tu ne veux pas duper, Je ne veux pas pleurer. Non, Monsieur, je pleure pour Dieu. Parce qu'il est celui la il faut amen, change la façon de servir amen, Dieu le te Non, avec Dieu, c'est d'abord Dieu. Ensuite je suis les autres choses. Amen, Monsieur. Amen. Non, non, c'est pas un jeu, frère. C'est une réalité, monsieur. On n'est pas là pour faire plaisir, pour voir dire, non, non, non, non, non. Jamais, frère, jamais. Il s'agit de Dieu qui peut être glorifié, on honoré à 100%. Alors si ce Dieu est honoré, il garde les garde effectivement tes enfants. Il Aujourd'hui, mon fils que vous voyez, Jacques Fouvre, on le connaissez Avant d'aller travailler, il a 30 ans maintenant. Papa, papa, attends. Prie pour moi parce que je ne veux pas que autre travail. Même à, même à minuit, Jacob m'appelle, mon fils. ans aujourd'hui, il ne peut rien faire, c'est d'abord m'appeler pour prier pour lui. Il connaît Dieu que j'ai fait. Amen. depuis son jeune enfant. Mais oui, frère et sœurs, Nous vivons les saints et qui tous, nous connaissons la parole que nous prêchons. je sais pas que nous sommes là, que nous avons été pas été dans l'école biblique hein. C'est Dieu qui m'a insulté. Vous compris, ce que nous entendons, c'est important. Les gars, oh c'est les il vient. Mais c'est ça le problème. Vous mourrez dans vos péchés parce que. Vous entendez la porte du maître, vous montrez effectivement un mon enfant peut-être. Mais ce n'est pas ça à cause de vous. Cet enfant peut être sauvé. Amen, Amen. Eh mais oui, monsieur, mais oui, madame. à cause de ta foi, à cause dans la choses de Dieu. Tu es ferme. Dieu prend soin de ton foi. Amen, Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Et quand oui. voilà, oui. tu es alors comme là, parce qu'il veut la cigarette. Bon, je donne un paquet de cigarettes. Non, oh, mais tu vois pauvre, parce qu'il ne peut pas s'en débarrasser, il ne peut pas s'en débarrasser. Si mmh. Tu veux nourrir les démons, bien tu veux chasser les démons. Amen. Non, non, Je vais aider le mien, jamais c'est direct. Ne touche pas la boisson toute la C'est important, frère et soeur, de comprendre ce que. Ah bah on ne parle pas de Pâques, effectivement, parce que ne n'as pas de vite. Nous avons compris effectivement qu'est-ce que c'était Pâques. Je dire, je dire, je dire, Pâques, ce n'est pas ce que nous pensons, ce que les gens pensent, ou ce que les gens font aujourd'hui. Faites Pâques, effectivement, on doit fêter Pâques. Et puis, vous avez choqué. En fait, nous, les chrétiens, quand on dit les chrétiens, ils ont ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Nous ne sommes pas des juifs, pas rien. C'est pour ça que l'évangile est venu. Nous avons reçu ici sur notre sauveur personnel. Frère, nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des européens. Les gens de nations seraient par la face. Ici, la Pâque a été instaurée, pas pour les nations, mais pour les juifs. Amen. Parce que c'était parce qu'il avait, avait fait cela pour se rappeler qu'ils étaient esclaves. Oui. Et que maintenant, ils sont sortis, ils sont libres. Amen. Mais toi, frère, tu l'as fait tes pâtes pour quoi C'est là où il est. ne doit pas effectivement. Pas pour toi. Non, hein? il a bien parlé pas aux enfants d'Israël. Il amen, amen. Parce que c'est eux qui étaient un peuple qu'on a pris. Comme ça, on a fait sortir. Naturellement, messieurs, Oui, vous, vous aurez, vous aurez, vous aurez de vos oreilles et vos yeux de C'est sûr. <rire> Naturellement, Dieu a envoyé un prophète, naturellement. Il a fait sortir. Et puis les sites étaient naturels, on a bien frappé Pharaon, oh, naturellement. Ils ont sorti, effectivement, naturellement, en voyant, naturellement, qu'ils partaient, naturellement. Donc, il devait aussi, l'agneau naturellement. Oui, c'est vrai. C'est que vous, vous de cela, naturellement, parce qu'ils ont vécu cela, monsieur. Donc, ils devaient se dire... Parce ah, que si le Seigneur Moïse leur avait dit, non, Il est très bien. Vous pouvez voir, effectivement, rapidement, qu'on lui a répondu. Il va aller vite, nous allons prier chez chose. Exode chapitre 12 ici. Voilà. Verset 20. Après, je vous dis verset 20, il dit, vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez le pain sans levé. Nous n'avons pas le temps même de venir au pain sans levé. Moïse, le Seigneur Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez donc. Prendre du bétail pour vos familles et immoler la pâte. Vous entendez cela mm -hmm. Vous prendrez ensuite un bouquet d'iso. Vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux. Vous comprenez ça non? Mm -hmm. Oui, continuez, disons. De la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Ni de vous, vous savez ce que vous entendez cela Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc il fallait rester là puis il continue. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les lentes et sur les poteaux, l'éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Ainsi que mon frère, même si un Égyptien avait quitté les côtés où il était avec Pharaon, il dit de moi, je vais rentrer chez vous parce que votre Dieu dit, s'il était rentré dedans, il serait protégé. Vrai Amen. Amen. 100% protégé. Dit, amen. Parce qu'il a des Amen. Tout ce qui est à l'intérieur, protégé. Alors nous continuons. Oui, lui oui, lis. Verset 24 dit, j'ai lu le verset 23. Quand l'Éternel passera par, pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linton, sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux sculpteurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela, vous suivez comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Amen. Pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Continuons Il oui. dit, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, oui. vous observerez cet usage sacré. C'était dans quel pays La terre promise, c'était Mais quand vous entrerez là, vous allez observer cela. Lorsque vos enfants vous diront, qu'est-ce qui signifie pour vous cet usage oui. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa euh, lorsqu'il frappa l'Egypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Amen, Amen, Amen. Et toi oh, quand on répond la question, qu'est-ce que tu m'as dit Tu étais où Dans quelle maison l'Égypte où tu étais Je ne les pas. Mais frère Frère Sœur, Dieu nous a jamais demandé de célébrer Pâques. Nous D'accord, alliance, non messieurs. Vous n'avez pas appelé à voir ce n'est pas vous dire frère, qu'est-ce que Dieu va nous dire Bien sûr. Mais la question est que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 5, il très bien. Nous y retournons oui. quand même là-dedans. Mm. Oh frère, parce que tu viens de nous dire femme et ceci et cela. Regardez très bien. Un Corinthien chapitre 5, il nous dit ceci. <coughs> Faites disparaître les vieux et les Vous entendez afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen. Donc on parle du levain et on parle de la pâte, pas de la pâte. Donc quand on parle de la pâte, c'est la pâte qui fait le pain. C'est pas vrai? Et puis nous on dit maintenant qu'on parle. C'est 1 hein, Corinthiens chapitre 5 verset 7. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. C'est comme ça non? Amen. Vous entendez non? Amen. Donc la pâte c'est ça qui permet de pouvoir crier le pain. Or nous avons lu dans l'exode effectivement qu'ils devait manger les pains sans les vins comprenez? Oui. ici il dit faites donc le vieux et vin en fait que vous soyez une pâte nouvelle Maintenant nous on nous appelle maintenant une pâte n'est mm -hmm. ce pas vrai? Mm -hmm. c'est bien Puisque -ce vous êtes sans le vin donc maintenant nous, maintenant on commence à pouvoir nous faire comprendre que nous sommes sans le vin mm -hmm. donc là ça se fait que moi je deviens une pâte et puis, en plus, là, on dit que je suis sans levain. Donc, on, on fait cela en rapport avec le pain. Mm -hmm. Je ne sais pas si je vous comprenez ça. Mm -hmm. Je répète. Dans l'Exode, il était parlé de manger l'agneau avec du pain sans le Est-ce que vous comprenez? Mm -hmm. Parce que c'est lui qui mangeait avec, mm -hmm. le vin, avec le pain, avec le hein? vin, et puis l'étranger le peuple d'Israël. Donc on l'excluait. Il ne pouvait pas rester. Parce que ces personnes-là ne pouvaient pas manger, pouvait pas. Et puis, il était bien dit qu'à l'intérieur, vous n'allez pas garder en fait du lavain. Tout le laffin devait être de nettoyé, reculé, et on fait sortir, effectivement, pour que même si quelqu'un était tenté de pouvoir chercher du lèvre quelque part, il ne le trouve pas. Comment Dieu est vraiment parfait Amen, Amen. Non on dit faites fait disparaître effectivement les vieux levants oui mais, ça veut dire qu'on a beau parce qu'il dit on nous parle ici en fait que vous soyez d'une patte nouvelle puisque vous êtes maintenant sans levants nous sommes une patte nouvelle Et quand on parle nous sommes une patte nouvelle ça passe toujours en rapport avec le cas est-ce que vous saisissez ça on oui. Elle dit, car Christ de notre Pâques, Christ de notre Pâque, a été donc ignoré. Est-ce que vous suivez C'est les donc la fête. Non avec du vieux vin, non avec un lever de malice et de la majesté, mais avec la pain sans la la pureté la vérité. Oh, mais fait, tu as dit qu'on ne veut pas célébrer une fête de Pâques, effectivement. au vu de dire là qu'il faut célébrer la fête de Pâques. Mais je vais vous poser la question. De la manière dont Dieu a décrit, effectivement, comment on ne peut pas fêter un Pâques, ne pas, effectivement, dans l'Ancien Testament, les, les avec les Juifs, parce qu'ils doivent le faire. C'était un usage, on a voulu, effectivement, que les mais ce n'est pas surtout esclave, effectivement. Alors, dans la nouvelle alliance, effectivement, comment vous et moi, nous allons célébrer, effectivement, la Pâque Parce que si vous voulez votre question, si vous oui. nous devons célébrer la Pâque, comme bon, nous devons avoir un agneau. Oui. Et faire exactement. C'est pas vrai mmh. Alors, comment vous et moi, allons-nous célébrer cela De quelle manière allons-nous célébrer, effectivement Parce que nous devons garder la fête de parler, de quelle manière allons-nous faire Parce que là maintenant, on nous fait savoir une chose. On là, vrai. Maintenant, on dit de nous que nous sommes une pâte. nouvelle. Et cette pâte, nouvelle dont il parler, parlé, effectivement. Une pâte sans les Est-ce que vous suivez Amen. Nous sommes devenus une pâte sans les Et pourquoi est-ce qu'on devient une pâte sans les reins? Parce que Christ, notre pâque, a nous. Christ, avec un dominante pour qu'on apparaît un agneau Amen. l'hôpital. Amen. Cela peut figurer Christ notre sainte. Amen. Amen. Donc, mettez-le toi mon frère, toi ma soeur. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait dans l'ancien testement, c'est dans effectivement, que leur vie soit épargnée. Le sang. Le sang. Il t'enjevnerait le sang. Parce qu'à l'intérieur, vous avez vraiment offert l'agneau comme cela a été fait. Vous avez aussi mangé comme cela a été recommandé. Le sang montre effectivement que, eh bien ici, il y a le sang. Amen. La conformité, c'est effectivement. Quand l'ange va voir le sang, il va passer par-dessus. Et puis on nous dit que Christ notre pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une relation entre cet agneau-là. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Voici donc l'agneau de Dieu. Qui fait quoi Qui ôte les péchés du monde Amen. Donc pour qu'il soit protégé et sauvé, effectivement, il fallait que l'agneau soit sacrifié, immolé. Amen. Amen. Amen. Et puis appliquer le sang. Oui. Mais jésus dit, ça a été aussi immolé. Qu'est-ce que tu attends C'est qu'il applique simplement le sang. Ça à dire quoi Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Amen. Quand tu l'as accepté, toutes tes péchés ont été effacées. Amen. À ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, Amen. il a le droit de devenir enfant. Dieu. Merci monsieur. Une nouvelle création. Oui, monsieur. Amen. Si Jésus est le Père vivant. Amen. Si nous sommes en lui, nous sommes aussi un pain. Bien sûr, monsieur. Tel il est, tel es es nous sommes appelés. notre Pâques est tous les jours, monsieur. Parce que Christ nous a sauvés. Nous sommes libres, Amen. Nous sommes sauvés. Amen. Donc, nous fêtons la Pâque tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Amen qui t'a sauvé, il m'a sauvé. Quand nous rassemblons c'est notre part. Parce que Christ a payé le prix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, à Dieu. Amen. Le monde peut l'avoir un jour. Oui. Nous avons tous les jours. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen amen. Tu n'attends pas une fois l'année pour dire amen. je suis sauvé. Oui. Non. Je suis sauvé tous les jours. Depuis les jours, les je l'ai rencontré. Il m'a appelé jusqu'à aujourd'hui. Chaque instant de ma vie. C'est la liberté en Christ. Hallelujah! Hallelujah! He passed Hallelujah! Amen, <tries> <tries> Amen. <tries> <tries>